Bonjour à tous et bienvenue sur Raoul France pour ce journal de 20h, Il est 20h, et c'est présenté par Barmoulette. Et donc bonjour, c'est Barmoulette la coccinelle, et on se retrouve aujourd'hui pour une interview euh, d'un grand artiste très famous sur le web, un VIP, du nom de Raoul. J'ai nommé aujourd'hui Raoul. Donc actuellement, il est en train de faire le tournage de son dernier clip. Un petit rap des familles très sympathiques. Euh, mais on va aller euh, voir Alors, un peu euh, ce qui... euh, Raoul, vous êtes devenu en quelques temps une star incontournable du web. Tout le monde entend parler de vous, euh, machin. Alors oui. comment expliquez-vous euh, ce succès Ah bah ce succès, euh, c'est très simple. Je suis un serpent, wesh. Donc je suis DJ VIP. D'accord. Très bien. est-ce que ça ne vous montrait pas un peu à la tête parce que... Entre nous, il a la grosse tête, hein Moi, avoir la grosse tête, vous êtes vraiment des fous, par de piatch. Moi, je vous invite tous au carré VIP, venez à Melouse ou à Poitiers, et retrouvez la petite panthère Helmut et euh, coccinelle, euh, coccinelle euh, marmoulette. Euh, oui, oui c'est moi, moi la ce Voilà, donc vous parlez de grosse tête, mais je t'invite quand très même. Dame. Très bien, très bien, je vous remercie. On va maintenant lui poser quelques questions sur ce qui concerne son site internet. Alors Raoul, en ce qui concerne votre site internet, Raoul Le pour euh, très professionnel, n'est-ce pas Vous donnez des tutos pécho-michto pour apprendre à pécho de michto. En quoi ça consiste exactement Ça consiste à venir euh, tous les samedis sur mon blog. N'oubliez pas les petits gamins et les petites piatches. Et je vous apprends à pêcher des michetots. D'accord, très bien. Concernant vos œuvres musicales, vous avez, me semble-t-il, créé véritablement. <coughs> Excusez-moi, je, je m'étouffe. Véritablement un style euh, et une police d'écriture euh, pour vous. Donc, que pensez-vous de ce, ça Ceci, ceci, ceci. Ce, ce, ce. Alors, euh, tout simplement, la police d'écriture, c'est la base. Ça fait vraiment très professionnel. Et tout ce qui est musique, c'est de l'inspiration. Et n'oubliez pas, qu'en ce moment, je travaille sur euh, tout simplement le nouveau clip de l'été. Ça sera un petit rap des familial. Oui, d'ailleurs, euh, on voit vraiment du matériel très professionnel, euh, avec tous les acteurs euh, réunis pour l'occasion. Je vous laisse un peu euh, voir euh, euh, le, le plateau de tournage. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs, c'est fantastique, euh, ainsi que du matériel pro, des caméras. Donc euh... Voilà, voilà Merci Alors vous vous êtes dégonflé euh, Pourquoi est-ce dû à un échec euh, sur votre chaîne YouTube euh, à Un mauvais commentaire Pourquoi vous êtes-vous dégonflé, Raoul C'est bon, je suis en en fait Ah, vous êtes regonflé, parfait Donc attendez, vous avez peur de lunettes de soleil Ah non, elles tiennent Elles tiennent beaucoup C'était les lunettes de pro, parce que moi, je suis un beau gosse D'accord Est-ce qu'on peut, est qu peut juste faire passer la caméra dans votre trou, s'il vous plaît Donc, euh, je vois aussi que vous avez des lignes de soleil euh, en dessous. Ah oui, bah ça, écoutez, c'est bon de tester le croco quand je veux passer en mode euh, speed. No, no,